8- Les choses qui vont arriver quand vous commencez à manger du miel tous les jours. Nous recherchons toujours ce produit parfait qui est une sorte de baguette magique pour notre organisme, qui de préférence le sait bien et qui est bénéfique pour notre corps. Nous trouvons un tel produit et c'est le miel que nous connaissons tous. Aujourd'hui, nous vous apportons les meilleures propriétés du miel et nous vous invitons à manger une cuillère à soupe par jour. Le miel peut être un excellent antioxydant. Cela signifie que si vous le consommez régulièrement, votre corps sera nettoyé des toxines. Et les propriétés antibactériennes du miel améliorent plusieurs fois l'état de la peau. Pour perdre du poids, il est recommandé d'exclure tous les bonbons mais autorisé à manger du miel. C'est parce que le sucre de miel est différent de celui trouvé dans les chocolats. Le miel accélère le métabolisme, aide à brûler ses kilos en trop. Le miel ne contient pas de cholestérol. Et ses vitamines et ses micro-éléments aident à réduire le taux de cholestérol dans le sang. La consommation quotidienne de miel a un bon effet sur le niveau de composés antioxydants dans le corps qui lutte contre l'hypercholestérolémie. Une étude a montré que les antioxydants contenus dans le miel empêchaient le rétrécissement des artères. Selon la région, les artères étroites peuvent causer une insuffisance cardiaque, aggraver la mémoire et causer des maux de tête. Pour l'éviter, il suffit de boire un verre d'eau avec une cuillerée de miel par jour. La recherche a montré que le miel aide à lutter contre le stress, à restaurer la protection antioxydante du corps et par conséquent, à améliorer la mémoire. En outre, le calcium du miel est bien absorbé par le cerveau et a un bon effet sur ses performances. Le sucre contenant du miel augmente le niveau d'insuline dans le sang, qui libère de la sérotonine. Notre corps convertit la sérotonine en mélatonine, l'hormone qui vous aide à vous endormir rapidement. Le miel est un bon antiseptique, il est donc recommandé de manger une cuillère et à jeun. Ce rituel simple permet d'éviter les maladies qui peuvent être liées au tractus gastro-intestinal. De plus, en passant par l'estomac, le miel tue des bactéries et guérit les plaies dans leur muqueuse. Cela peut sembler étrange mais c'est un en fait, le miel aide à calmer les nerfs et à réduire la fatigue. Le glucose de miel est nécessaire pour les neurones. Il pénètre rapidement dans la peau, ce qui aide à se détendre, à réduire les crises à traiter les troubles psychologiques. Ces conseils sont à titre informatif, consultez toujours votre médecin si vous avez des questions sur toute condition médicale.